Bonjour à tous, euh, Lydie Adeline, petite fille de Madame Adeline, euh, donc fille de Louis Adeline et de Madame Benito. Donc, euh, ben, aujourd'hui, nous avons assisté à une magnifique manifestation en l'honneur de Madame Adeline, la grande dame qu'elle était. Et euh, en plus, nous avons eu vraiment l'opportunité de pouvoir le fêter en apothéose, comme on me le dit, hein, euh, au niveau du pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, que nous remercions d'ailleurs pour nous avoir euh, gentiment mis à disposition donc, ce lieu, et euh, qui a... Nous permettre de faire vraiment une manifestation à la hauteur de Madame Adeline et qui nous permettra peut-être de faire plus dans les années prochaines. Alors, j'ai envie de dire, j'aurais bien voulu avoir des souvenirs, mais enfin, je suis trop jeune, puisqu'elle est morte quand même en 1977 et donc je n'en ai pas malheureusement. Mais ceci étant, elle m'a transmis son caractère, donc je peux dire que à ce niveau-là, c'est déjà un bel héritage. Alors nous sommes nous sommes justement sur les, les pas de Madame Adeline avec l'entraide féminine et donc nous souhaitons œuvrer dans le social comme elle l'a fait à l'époque. Alors je tombe dedans. Donc j'ai envie de vous dire, restez connectés, nous allons vous donner la suite par la suite. Le fils de Madame Adeline. Donc il était danseur, batteur. Au niveau de la Briscante, donc il a montré à nombre de danseurs et, et musiciens donc, les bases. Et après, bien évidemment, bien évidemment pardon, ça a révélé donc les musiciens que l'on connaît, tels que Vélo, Lalin. Et d'ailleurs, justement, pour relever euh, la clôture donc, de l'année Lalin avec euh, l'association Noyau, donc euh, c'est le lien logique que nous devions faire entre Lalin et Madame Adeline, puisque Lalin a fait ses débuts à la Briscante. Alors mon père m'a raconté les fois où ils allaient donc euh, dans les spectacles, hein, comment elle, elle était rigoureuse et très très, on va dire une femme carrée, hein, qui disait euh, on ne fait pas n'importe quoi, on y va. Hein. Donc c'était ça en fait, c'est ce que j'ai retenu en tout cas de cette dame. Alors euh, vous, cette année, vous avez voulu, euh, faire une inauguration. Alors cette année, il faut le dire, c'est l'association Noyau qui est venue vers moi. Il m'a dit euh, « Je souhaiterais finaliser l'année là' avec Adeline Aimé Et donc, du coup, euh, ben, nous avons fait un, un, un partenariat, une collaboration avec euh, d'ailleurs l'association Adeline, que je remercie amplement pour sa, sa prestation du jour, avec euh, Ronnie Théophile, qui nous a vraiment euh, retracé certaines choses au niveau de Madame Adeline que certains ne connaissaient peut-être pas. Donc, du coup, ça remet les pendules à l'heure et ça permet justement de retracer cette histoire méconnue et qui mérite d'être connue. Pour la suite, l'année prochaine déjà, refaire quelque chose d'encore plus grand et de plus beau. Toujours pour aller vers le haut. Merci, Merci à vous.